Alors, deuxième essai sur un bois beaucoup plus gros, celui-là. Alors là, vous regardez la circonférence, c'est un bois de malade. Hein. C'est énorme. La branche, elle est hyper longue. C'est carrément euh, là. Là, vous attaquez vraiment sur du gros. Donc, on va l'attaquer. Bon là, par contre, je suis avec une main et de l'autre main. Hein, donc, euh, j'essaye de, de bien vous filmer. Hein. Regardez déjà la pénétration de la lame. Hein. Voilà déjà, j'ai mis 5 coups. 5, hein. Je fais attention que ça ne me tombe pas sur la gueule. Vous avez vu la taille de la branche, hein. c'est pas du fake, c'est pas... pas inventé. Hein. Regardez la taille. Et regardez la circonférence du bois. Là, vous pouvez carrément vous faire du bois avec, si vous êtes en mode survie. Donc les gens qui disent que la Gerbergator, elle coupe pas, c'est qu'il y a deux raisons. Soit vous savez pas les utiliser, et vous savez pas couper, soit vous ne les aiguisez pas. Voilà. Une lame qui a été aiguisée à 1000, 6000 sur pierre et sur du cuir, simplement. Je veux dire, je ne suis, suis pas allé dans des, un type qui me l'a exprès, ou n'importe quoi. Simplement comme ça. Voilà. Ni plus, ni moins. Donc voilà, pas besoin d'aller des trucs américains ou des trucs qui valent super cher. Vous savez combien ça vaut ça Ça vaut 30 euros. Et je l'ai pris dans un magasin de bricolage. Mais simplement, si vous savez aiguiser une lame, et si vous savez vous y prendre, vous avez ça comme résultat. Et parce que je ne vais pas commencer à tailler des beaux arbres comme ça, regardez, des belles branches comme ça. Mais un gros, là, de cette taille-là, je ne vais même pas le blesser. Hein. Vous n'attendez pas que je mette un coup de lame là. Mais là, si j'y vais fort, là, en un coup, je suis déjà ici. Disons qu'il faut couper comme ça, et après comme ça, pour enlever les copeaux, et vous allez, comme si j'ai fait voilà. Il y a l'orage, il y a carrément la tempête qui est en train d'arriver, je suis à 10 km de chez moi, j'ai un terrain de bouger le cul, ça va tomber, ça va tomber de rue, <rire> Putain, là je suis en mode survie, là. Ah, sinon j'étais obligé de me faire un abri euh, avec les moyens du bord, hein, en coupant des branches et en mettant le, le tarp, et tout, et... Et me protéger de la pluie. Là, j'ai oublié mon, mon trépied. C'est dommage, sinon je vous aurais bien filmé la chose et tout. Là, il est quel arrière Il est, est 5h-5. Euh, là, je suis en pleine forêt. Il y a une putain de tempête qui est en train d'arriver. On entend l'orage et tout. Donc là, je pense que je vais me tailler des... des... Je vais me faire un, une petite, un petit au vent avec le tarp et tout. Et je vais me protéger de la pluie avec ça. Bon, écoutez, les, les poteaux... Je vous laisse, parce que là, il est temps que je me prépare. Parce que là, 10 km, même si j'accélère comme un fou, en pleine forêt comme ça, je vais me prendre de la pluie. Et là, ça va tomber méchant, parce que ça fait depuis tout l'été qu'il ne pleut pas une goutte en Corse. Mais pas quand je dis pas une goutte, c'est pas une goutte. Donc là, ça va tomber violent. Donc là, je vais, je vais, me, faire un, je vais me faire un abri. Je vais, tailler cette, je vais retailler encore. je en tailler une plus grande, une pareille. Je vais les planter au sol, Attacher comme ça à un arbre, et je vais mettre le, le, le tarp coincé par des pierres en dessous je vais me mettre en dessous. Ah, je vais me faire un abri, un, un abri commando, quoi. Comment on m'a comme comme appris à l'abri quoi. Donc voilà. Bon, écoutez les mecs, je vous laisse. Et n'oubliez pas, sortez jamais sans votre couteau et votre machette. En survie, c'est l'essentiel. C'est très très important. Allez, ciao, ciao.